bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je continue la petite série du pendu on m'a posé euh, quelques questions intéressantes euh, et je vais ici répondre alors dans une première euh, vidéo et ensuite dans une seconde un peu plus tard donc la question qui m'a été posée assez fréquemment donc je souhaite vraiment y répondre c'est comment en fait implémenter un système euh, de jeu qui comptabilise le score euh, et qui permettent en fait de ne pas le perdre quand on recharge la scène alors vous allez voir que euh, c'est assez simple à mettre en place je vais vous expliquer ça euh, et euh, dans un second temps on va aussi répondre dans une autre vidéo une autre question qui m'a été posée plusieurs fois aussi c'est comment ne pas toujours avoir le même mot qui tombe parce que là effectivement moi j'ai que trois mots dans ma dans ma classe Word comme on peut le voir ici euh, et euh, effectivement ils reviennent assez souvent, c'est normal j'en ai que 3 même si vous en avez beaucoup, il est possible que ça revienne donc on verra ça dans une prochaine vidéo on s'intéressera à ça pour euh, un système pour ne pas euh, utiliser deux fois le même mot par exemple dans la même partie bon là on va déjà s'atteler euh, à la question qui a été posée, savoir ici comment faire pour gérer un score parce que vous pouvez voir qu'ici si je euh, regarde, si je gagne une partie, alors je fais volontairement ça euh, voilà, j'ai bien bravo mais je redémarre à zéro. donc si on, on on gère un score on va être un peu embêté parce que en fait dans notre script euh, ce qui se passe c'est au niveau de notre script game on relance ici grâce à un, une coroutine la scène donc ça il faudra gérer différemment enfin on va la relancer quand même mais euh, vous allez comprendre la petite différence alors la première chose c'est qu'on va avoir besoin d'afficher le score. Donc qui dit afficher le score, bah, dit ici un nouveau euh, élément de l'UI. Donc on va rajouter un UI Text Mesh pro. On va écrire dedans tout simplement « Score 2.0 ». Moi je vais l'ancrer en haut à gauche, voilà de l'écran, euh, je vais pouvoir modifier un peu la taille de sa police, bon là c'est de l'habillage, on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Je vais surtout ici le renommer en TXT Score pour bien faire la différence. Alors je vais même un petit peu le déplacer pour qu'il ne soit pas vraiment en haut à gauche, mais plutôt ici en dessous. Donc ce qui euh, donne dans l'onglet Game, voilà. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant, on va voir comment on peut opérer. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ici, j'ai décidé de créer une classe. Donc, je vais créer une classe pour gérer le score. Donc, c'est SharpScript. Et je vais l'appeler score. Alors, on va l'éditer ensemble et on va la créer très rapidement. Vous allez voir que ça va être bien utile. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est euh, utiliser euh, le texte Mesh Pro. Donc, on va importer l'espace de nom TMP Pro. Jusque là rien de spécial, le start et l'update on l'oublie, j'ai agrandi un petit peu pour que vous voyez bien parce qu'il y aura peu de code dans cette partie. Donc on va créer une variable publique de type TMP texte pour pouvoir récupérer le champ texte et on va l'appeler TXT score, ici peu importe. Alors ensuite ce que je vais faire, je vais utiliser un getter et un setter pour me permettre de mettre à jour à chaque fois que je modifie tout simplement euh, le nombre de points, par exemple, bah, je vais euh, comme ça pouvoir coder dans le setter euh, la mise à jour du champ texte dans lui. Donc vous allez voir que c'est très simple, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, allez voir les vidéos sur les getters et les setters que j'ai déjà réalisées sur la chaîne. Donc je vais d'abord créer une variable privée qui va être de type int que je vais appeler point et que je vais définir à 0. Évidemment, on va démarrer à 0 en début de partie. Ensuite, je vais créer ma variable publique qui sera toujours de type int et qui va s'appeler point avec des majuscules. Et là, je vais y mettre mon getter et mon setter. Alors, pour le get, c'est assez simple. En fait, on va tout simplement faire un retour de la variable point qui est en minuscule. Voilà. Et pour le setter, là on va avoir deux lignes. En fait, tout simplement, on va définir dans la variable point minuscule la valeur qui sera passée au niveau du setter, donc value. Et dans la foulée, on va dire que txt score est égal à, et là on va reprendre le même format, score, deux points, espace, et on va concaténer ça avec la variable point minuscule. Ce qui fait que grâce à mon, euh, à mon setter, quand je vais modifier le la variable ici point, je vais pouvoir euh, Utiliser la variable privée, hein, c'est le principe du getter et du setter. Euh, ici, il lui affiche chez 0. Mais je vais surtout pouvoir tout simplement mettre à jour mon champ texte à l'écran, ce qui va être assez intéressant. Donc voilà pour ce qui est de cette classe, elle va être assez simple à comprendre. Maintenant, ça va se passer dans le game. On va devoir faire quelques petites modifications. Alors, je vais réduire un peu pour qu'on voit quand même mieux. Alors, euh, la première chose qu'on va devoir faire, c'est euh, gérer notre fameux script, notre classe core. Donc, je vais créer ici un private. Euh, score donc c'est le type de la classe et je vais l'appeler score minuscule voilà euh, ensuite le wake ici ce que je vais faire en dernier lieu je vais euh, bah, tout simplement l'initialiser lui assigner la valeur donc score je vais dire que c'est égal à quoi alors on va le mettre sur le même euh, le même composant get component ici et on va aller chercher notre script score comme ça maintenant je vais pouvoir grâce à cette variable ici privée agir sur le score alors pour que ça fonctionne évidemment on va retourner dans Unity on va prendre notre canvas on peut voir que au, à même niveau on a ici notre menu notre script game bah, qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre script notre script, pardon, je vais savoir le score, et on va le mettre ici. On ne va pas oublier de renseigner le champ texte tout de suite à l'intérieur pour qu'il puisse agir dessus. Donc ça c'est fait, maintenant on aura accès euh, à, à score et au point grâce à cette variable que j'ai ici assignée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire euh, bah, On va descendre et ici on va aller chercher au moment... Euh, de la vérification donc ici euh, si je gagne c'est à dire qu'ici bah, j'ai gagné qu'est-ce que je fais, Bah, j'affiche ce petit message et je lance la courroutine, donc moi je ne vais pas modifier la courroutine pour l'instant mais par contre là je vais aller chercher ma variable enfin mon, mon script de score et je vais aller chercher la variable point et je vais faire un plus plus pour l'incrémenter de 1 tout simplement donc ça c'est parfait, ça fonctionne, mais le problème qui va se poser c'est que maintenant je lance cette coroutine. Donc qu'est-ce qui se passe ben Ici cette coroutine, elle affiche 5 secondes, elle recharge la scène. Et là ça va pas du tout, parce que euh, justement maintenant on va devoir euh, tout simplement gérer ça. Alors ce qu'on peut faire, on sait en fait quand on a gagné, parce que ici j'ai « if win ». Donc je peux utiliser cette variable qui aura une portée dans, la, dans le script. Et euh, ce que je vais faire, je vais toujours laisser mes 5 secondes. Ça, ça ne changera pas. Par contre, ici, je vais utiliser ma condition if et je vais de nouveau aller tester win. Donc si j'ai gagné, à ce moment-là, je vais faire différemment. C'est-à-dire que je vais ici m'arranger pour ne pas recharger la scène. Par contre, si j'ai perdu, bah, là, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais, dans ce cas-ci, recharger la scène comme si euh, de rien n'était. En fait, on aura le même fonctionnement. C'est juste quand on gagne que ça devrait être différent. Donc là, qu'est-ce que je devrais devoir faire ben, Je vais devoir réinitialiser un nouveau mot. Donc là, en fait, on va surtout faire du copier-coller parce que, en fait, vous voyez qu'à l'awake, on va ici chercher un nouveau mot grâce ici à notre classe Word. On avait fait un get Word, ben, Ça permet de le faire. Donc, ce que je vais faire, premièrement, si je gagne, je vais chercher un nouveau mot. Donc, comme ça, j'ai un nouveau mot à aller chercher. Euh, ensuite, je vais aussi redéfinir le champ texte qui s'appelle txt.exe à rien du tout pourquoi parce que en fait ici euh, rappelez-vous à l'awake on génère ici le nombre alors je vais lancer la scène mais on, on génère en fait le nombre d'underscore comme ici on peut voir que j'en ai que 4 c'est un mot de 2 donc je dois supprimer son contenu et je dois régénérer le nombre d'underscore alors il aurait été plus sage de factoriser le code mais euh, là je vais pas le faire donc je vais ici régénérer tout simplement le nombre euh, de d'underscore donc, ça, ça aurait dû être factorisé encore une fois, mais on peut le faire ici, on est dans un tuto, donc on ne va pas s'embêter. Mais vous factorisez les mieux, ça, ça évitera d'aller faire exécuter deux fois le même code. On fait une méthode, et puis voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire bah, Je vais devoir tout simplement, parce que là, c'est pareil, quand je gagne, qu'est-ce que je fais euh, Je vais chercher alors, mon panel N, vous voyez que je l'active. Donc, lui, à un moment donné, si les 5 secondes se passent, je dois le désactiver. Donc, ici, c'est active, false. Je désactive le panel de fin qui m'affiche le message. Donc ça, c'est parfait. Donc jusque-là, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que là, on a euh, plusieurs choses encore à voir. Alors, je vais vous montrer tout de suite le problème qui peut se poser si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, en espérant que j'ai un mot euh, pas trop long parce que ce serait mieux. Et eh, non. Donc on va essayer, c'est celui-là. Voilà, donc je vais volontairement ici faire euh, des erreurs. Et on va aller chercher le mot qui est vapoteur. Heureusement que j'en ai que trois. Voilà, donc là, j'ai gagné. Regardez ce qui se passe. Il y a encore deux choses qui ne vont pas aller. Donc je repars bien avec le nouveau mot, mais mon pendu n'a pas disparu. Et en plus ici, mes euh, boutons que j'ai déjà enfoncés ne se remettent pas à zéro. Donc on va devoir gérer les deux choses. Alors pour le pendu, euh, ça se passe au niveau de l'objet pendu. Euh, et d'ailleurs non c'est... oui c'est ça, voilà on peut voir la source image qui est l'image 0 ensuite dans notre panel pour rappel euh, on a dans notre pardon, dans notre canvas on a ici le script game qui gère le tableau sp qui est les, chaque étape où le pendu est affiché, on peut voir qu'en fait on démarre à 1 donc je ne peux pas aller recharger l'élèvement 0 parce que j'aurais déjà la tête qui serait là moi je dois redémarrer avec cette image là alors je pourrais créer un champ public et aller chercher l'image 0 mais là on va faire simple, on va euh, tout simplement récupérer au démarrage donc ce qu'on va faire, on va créer, euh, on va dire ici, euh, une variable qui va être privée, on n'aura pas besoin de la rendre publique, on va elle va être de type sprite, euh, et on va l'appeler initial. Voilà, initial pour l'image initiale, le sprite initial. Alors, euh, pourquoi mon public me... Voilà, voilà, tout va bien. Donc une fois que c'est fait, c'est bien, et ce que je fais au démarrage, ici je vais aller euh, tout simplement le définir. Je vais dire initial est égal à pendu, l'objet pendu, Point, Et là, je vais aller chercher le composant. Le composant s'appelle image. Et je vais aller chercher son sprite. Comme ça, dans mon image initiale, j'ai l'image que j'ai mis au départ. On aurait pu encore faire un champ public, mais vous pouvez voir que là, ça simplifie les choses. Donc ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour régler ce souci bah, C'est euh, aller mettre ça de nouveau dans ma petite procédure ici. Dans la foulée, je vais aller écrire ici « pendu ». point. Euh, alors je vais faire un get component de nouveau sur l'image je vais aller chercher euh, le sprite et je vais le définir à mon sprite initial que j'ai récupéré en début donc ça, ça va être réglé donc pour, euh, on va tester ça dans un second temps hein, parce que je pense que vous me faites confiance à ce niveau là euh, maintenant ce qui me reste à faire c'est les boutons alors les boutons, bah, c'est simple, on va faire une procédure on va aller ici en dessous et on va nommer cette procédure par exemple euh, void... BTN euh, interactable table on on l'appelle comme on veut hein. et donc là c'est simple je vais devoir aller chercher tous les boutons qui sont euh, sur mon euh, dans ma scène donc je vais faire un, une variable je crée une variable de type button qui va être un tableau de boutons euh, et je vais l'appeler BTN et je vais dire que c'est égal à quoi à game object alors, GameObjectMagusule, et je vais aller chercher la méthode FindObject. Alors, au pluriel, attention, ne vous trompez pas, off Type. En fait, je vais aller chercher tous les types dans ma scène qui sont de type button. Ça tombe bien parce que de toute façon, ici, il n'y a que mon clavier. Donc, je fais ça. Alors, attention, j'ai pas fait d'erreur. Donc, vous voyez bien qu'il y a un S, attention, parce que sinon, ça ne renvoie pas un tableau, mais un seul objet. Donc, qu'est-ce que je fais après bah, Je fais tout simplement une boucle « for each ». Donc, « var item » dans la collection. La collection, c'est mon tableau « btn ». Et là, qu'est-ce que je fais à chaque bouton Je dis « item.interruptable » est égal à « true ». Comme ça, je redéfinis tous les boutons d'un coup. Et qu'est-ce que je fais maintenant Bah En fait, ici, après avoir initialisé l'image, je vais appeler cette procédure. Ce qui me permettra maintenant d'avoir mon système. Euh, donc, si je ne dis pas de bêtises, on va tester ça ensemble. Euh, on va lancer ici notre jeu, et on va pouvoir faire une partie. Donc je vais volontairement euh, faire des erreurs, voilà, donc le mot est de nouveau vapoteur, donc maintenant je le connais, U, R, le mot était vapoteur, j'ai bien 1 au niveau du score, et ça devrait repartir, voilà, on a toujours 1, et là on a alors peut-être le même mot, mais on peut voir que le, le pendu a bien reparti à 0. Donc vous voyez, si, euh, alors c'est pas le même mot, c'est triomphe ici, mais je vais volontairement, alors là, il y a une petite erreur. Oui, vous pouvez voir qu'ici, j'ai fait une oubli. Parce qu'à chaque erreur, en fait, il a gardé en mémoire au niveau euh, du tableau ici SP. C'est-à-dire que je ne l'ai pas redéfini à l'élément 0. Donc ça, c'est simple. On va le régler tout de suite. Vous voyez qu'il y a des erreurs. Euh, on va le redéfinir à un moment donné. Et bah, on va le faire, en fait, tout simplement euh, ici. Parce que euh, cette variable, en fait... Euh, alors, je vais la faire... oui. Alors, est-ce que c'est I, OSP Comment ça fonctionne Ici, on avait fait un I. Oui, c'est ça. Donc ici, on a, ouais, ouais, on a donc I égale 0. Donc on va le redéfinir tout simplement à 0. Et je pense qu'on peut le faire, si je ne vous dis pas de bêtises, n'importe où. Mais ici, ce serait pas mal. Donc I égale 0. Voilà, comme ça, euh, tout simplement, quand je repars, je repars à 0. Donc ça, ça devrait solutionner ce problème. Donc on va tester encore ensemble très rapidement. Vous pouvez voir qu'on peut oublier une petite chose. Donc ici, le mot est bien 2, donc D, eux. voilà, j'ai bien un score de 1, et normalement, maintenant, je devrais vraiment repartir à 0. Alors, c'est de nouveau 2, mais peu importe, voilà, on peut voir que j'ai bien ici les premières, il n'y a pas de souci. Et voilà, si je mets le mot 2, j'ai bien, bravo, le mot était 2, j'ai bien un score de 2, et ainsi de suite, jusque quand que j'aurais perdu. Donc là, la prochaine étape, je vais perdre, donc je vais mettre, euh, voilà, A, B, C, D, E, F, G... Et là, on peut voir, perdu, le mot était triomphe. Et là, normalement, la scène sera redémarrée. Donc, mon score sera réinitialisé à 0 Voilà. Et je peux voir que ça fonctionne très bien. Donc voilà qui vient répondre à la question qui m'a été posée. Là, vous avez un jeu qui est fonctionnel, qui peut gérer le score. Vous voyez que il n'y euh, a pas énormément de modifications à faire. Dans la prochaine vidéo, bah, je vais continuer à répondre ici euh, aux questions. Et euh, surtout, bah, comment on peut euh, tout simplement ne pas tirer à chaque fois le même mot et comment on peut gérer ça. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager cette vidéo en masse. Euh, que ce soit sur Facebook, les réseaux sociaux, euh, etc., euh, histoire que la chaîne prend un peu d'ampleur. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.